Ainsi, aucun élément ne bougera lorsqu'on passera la gomme sur les objets de la page. Dans la palette d'outils, on prend le stylo. On choisit la couleur blanche et une épaisseur de trait moyenne, environ 24. On passe le stylo sur le texte des légendes. On prend soin de ne pas déborder pour ne pas effacer le bord des rectangles. On passe le stylo également sur les parties de la phrase à masquer. L'exercice est prêt, on sauvegarde le paperboard dans son espace de travail. Active Inspire propose un outil encre magique qui offre d'autres possibilités à découvrir dans une autre vidéo.